Bon, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être mobilisés, de vous être mobilisés aussi promptement. Et écoutez, moi je vais, je vais vous dire un truc, je ne demande pas la démission de Gérald Darmanin parce que depuis 5 ans, à chaque fois que j'ai demandé qu'un ministre démissionne, ils sont restés et en attendant un petit peu, ils ont fini par démissionner. Donc euh, voilà, vous m'excuserez de ne de, de, de pas cotiser à la demande de démission, mais c'est une histoire d'expérience. Pour revenir sur les braves, vous vous rendez compte. Déjà aujourd'hui, quand, quand vous dites à quelqu'un « Ah, il est bien brave », bon, c'est pas hyper euh, « bah Alors maintenant ?» Le bazar qu'ils ont mis et qu'ils continuent de mettre. Et je veux pas qu'on se méprenne. Quand on demande la dissolution de la brave, on le fait parce que c'est l'élément le plus visible, le plus frappant, diraient certains du maintien de l'ordre, je mets des guillemets, ou du maintien du désordre à la sauce Gérald Darmanin. Mais notre objectif politique est bien de changer la doctrine entière sur la question du maintien de l'ordre, et d'ailleurs que ça ne s'appelle plus maintien de l'ordre. Parce que de quel ordre on parle De l'ordre capitaliste De l'ordre de celui qui est affamé, Le peuple français, de l'ordre qui demande deux ans de plus de travail C'est ça Hors de question de maintenir cet ordre. Bien dit. Par contre, garantir la liberté fondamentale d'expression et de manifestation, ça, ça nous intéresse. Et c'est ça que devrait faire un ministre de l'Intérieur. Garantir la possibilité à ses opposants politiques de le critiquer, de le contester, dans la rue, autant qu'à l'Assemblée nationale. Et évidemment, ce n'est pas ce que fait Gérald Darmanin. Donc, nous, on s'en est pris à la brave parce que. Pas euh, parce qu'on euh, bah, les avait sous la main. Et puis, il faut dire que, bon, c'est les pires, quoi. Non, mais sans déconner. Euh, parce que Antoine il a dit que sac à merde et ramasse tes couilles, enculé. Bon, c'est pas très pas joli, clair, joli. Évidemment, enfin, hein, il y a les guillemets, hein. N'oubliez pas qu'il y a les guillemets. Mais quand même, l'enregistrement audio, vous avez tous et tous entendu. Ouais. Non, mais quel scandale. Et après, il me demande à moi fait un excellent poisson d'avril puisque j'avais proposé d'aller en immersion avec eux. Oui, c'était mon poisson d'avril il y a deux jours. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux Ils m'ont dit chiche. Et puis encore quoi Je peux y aller avec des GLIF 4 oh non, pardon, c'est GM2L maintenant. Est-ce que j'aurai le droit aux grenades de désencerclement, la matraque télescopique, les menottes Bon, c'est les Cerflex maintenant plutôt. Non mais on croit rêver. Alors ils m'ont dit « Si, si, on va faire ça bien, vous serez observateur, etc. » Mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer Bah rien. Alors on aurait pu y aller et se dire, finalement, euh, bah, au passage, on a sauvé quelques crânes, euh, deux, trois tibias, euh, un paquet de coudes, euh, voilà, euh, quelques moments de souffrance euh, qu'on aurait pu éviter. Euh, mais on aurait fait surtout, on aurait pu faire la démonstration que finalement, une bonne brave euh, c'est une brave qui ne fait rien, c'est-à-dire qui n'est pas brave. Donc on, Donc on peut la dissoudre. Puisque finalement, quand il fonctionne bien, c'est une quand il tape personne. Or, or, n'oubliez pas que la doctrine de la mise en place de ces braves, c'est une doctrine qui vise à être mobile, ça c'est pour le côté M, donc moto, alors parce que vous avez les braves L pour légère, je sais pas pourquoi ils ont mis L alors qu'ils voient des voitures sur du LV, et quoi d'avec... Bon bref, vous avez compris. Donc... Les bras, tu... <rire> non mais j'ai rien dit. Donc... C'est la mobilité, mais ça c'est c'est pas ça le problème. c'est pas qu'ils se déplacent d'un point A à un point B rapidement. Le problème c'est la doctrine d'aller au contact, de vouloir absolument taper, frapper, faire mal dissuadés de revenir à la, à la suivante manifestation C'est ça C'est ça la patrie des droits de l'homme Non Non Et je ne vais pas vous, vous emmerder avec les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme Antoine Léaumont. Le emmerdé c'était avec Antoine Léaumont, hein, pas avec la Déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen. Euh, mais en fait vous devriez toutes la, la connaître et la savoir par cœur pour leur jeter à la figure quand vous les croisez. Donc, il y a la résistance à l'oppression, il y a l'article 12, il y a le droit à la sûreté, l'article 2. Enfin, il y a plein de trucs intéressants dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et des citoyennes aussi. Et de la citoyenne, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore au courant qu'il y avait. Bon, Donc, nous, on peut rectifier les droits humains, on va dire. droits fondamentaux. Pour vous dire que c'est pas parce que la pétition, ils nous l'ont enterré, alors même qu'en 15 jours, on a fait 260 000 signataires et qu'on avait six mois pour en réunir 500 000, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a plein d'idées, comme celle de ce soir, de se réunir par exemple. Et puis demain, c'est pas parce que je ne vais pas en immersion pour faire le plan com à foireux de Darmanin expliquant qu'il n'y a pas de violence policière, évidemment. J'ai vu une, une camarade qui me montrait que, apparemment, Mediapart indiquait que BFM TV avait eu des consignes pour ne plus parler de violence policière. Mais de dérapage, c'est bien ça ben oui, mais, mais vous comprenez rien, vous. Comme d'habitude, la Bravem, ils sont à moto, donc ils font quoi Des dérapages Vous y êtes pas Allons Non, en vérité, s'ils ne veulent pas dire violence policière, moi j'ai une proposition alternative. Ils ont qu'à dire brutalité policière. Voilà, si ça leur convient mieux. Moi ça me va, brutalité policière c'est bien ce qu'ils font, c'est bien les ordres qui sont donnés par Gérald Darmanin, et Elisabeth Borne, et Emmanuel Macron, parce que cette démonstration de force, elle ne peut pas être décidée sans que le chef de l'État, pardon, le monarque, les dit, les, les souhaiter, les demander, les exiger. Pas juste de Gérald Darmanin, parce que lui il est plutôt zélé en la matière, et il n'avait peut-être même pas attendu les consignes, hein euh, mais aussi de tout le reste de la Macronie. Quand je les vois alignés, quand je vois un Sacha Ollier, président de la commission des lois, qui, paraît-il, n'est pas exactement sur la même ligne que Gérald Darmanin. Et écoutez, ce matin, ça s'est pas vu. Mais pourquoi Parce que c'est Macron qui leur dit à tous et à toutes, là, pas de quartier. Pas de quartier, c'est ce qu'ils font. Eh bien, s'il n'y a pas de quartier, nous, on va rester dans les quartiers. On va occuper le pays. On va être dans la rue. Parce qu'à la fin, c'est eux qui reculeront. Parce que la force... Notre force, c'est celle du nombre et que ce pas quelques policiers de la brave commandés par Gérald Darmanin, le mutilaire en chef, qui nous feront reculer. On obtiendra le retrait de cette réforme jusqu'au bout.